La vraie problématique, le vrai sujet que tu m'apportes Nadine, c'est pas ta... La... Alors c'est ni par rapport aux hommes, et est-ce que c'est de la confiance Oui, mais derrière la thématique de la confiance, on est sur une thématique de puissance. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre mot pour toi, pour que tu comprennes réellement euh, Tu veux toi aussi pouvoir planter tes flèches dans l'ennemi euh, ça résonne vengeance, ça résonne les souffrances que tu as vécues se mettent en forme par cette non-confiance par rapport aux hommes et en fait c'est pile ce dont je parlais par rapport à Maïlis dans ce que ça me renvoyait pour le groupe, c'est que tu as du mal à assumer que ce que tu vis ce manque de confiance, c'est ce que tu vibres à l'intérieur et c'est ce que tu as vibré aussi. Parce que ce que tu vis maintenant, c'est le résultat de tous tes choix et donc de toutes tes vibrations passées. Cette euh, problématique que tu m'amènes, elle est là pour te montrer quelque chose de prioritaire. C'est que c'est ton regard de maintenant qui définit ce que tu vibres maintenant. Et qui définit surtout est-ce que mes anciens choix sont encore actifs et génèrent encore des, des manifestations, des expériences de vie. Il y a autre chose Ouais, il y a autre chose. Je n'ai pas, pas encore atteint le plus profond chez toi. Parce que la confiance, ce n'est pas de la confiance, c'est de la souffrance. Ce que tu mets sous forme de confiance, ou plutôt de non-confiance, parce que c'est une manière pour toi de ne pas aller voir et de te reconnaître cette souffrance que tu portes en toi. Pourquoi est-ce qu'elle concerne surtout les hommes C'est ce que tu me dis dans ton mail. Euh, parce que les hommes sont l'affre de ce monde. Les hommes sont la peste de ce monde. C'est le coupable idéal, l'homme. C'est ta manière à toi de prendre soin des femmes donc je, je le dis de manière inverse tu ne prends pas soin alors tu ne prends pas soin de toi donc des femmes en prenant vraiment soin de toi tu prends soin des femmes des hommes des femmes j'ai du mal tu prends soin des femmes en voulant donner des coups de couteau aux hommes et ce système là ces rouages là c'est ta manière à toi de rentrer, dans d'être dans un immobilisme qu'on qu te concerne. Donc, ne, de ni aller travailler ton rapport à la souffrance, les souffrances que tu portes en toi, ni aller travailler ton rapport à l'extérieur. Et le rapport aux hommes, ça sous-tend extérieur, et l'extérieur, ça sous-tend tous les bâtons, en fait, les bâtons dans les roues qu'on t'a mis. Pendant toute ta vie. Voilà ce que ça résonne. Alors, il y a autre chose. Ouais, derrière cette souffrance, on a un... Ah oui, ça. Un vide dans le cœur parce que tu n'as pas les outils encore. Tu résonnes, je n'ai pas les outils pour pouvoir prendre soin de moi, pour pouvoir prendre soin de mon entourage. Comme si tu avais été un chien de guerre pendant des années que la guerre est finie, tu vas dans, dans un chenil ou à la SPA ou que sais-je, et tu te fais adopter à une famille, mais en fait, tu as été tellement imprégné par la guerre, tu as tout le temps, on t'a enseigné que mordre, de, on t'a enseigné à mordre, à, à croquer, à déchiqueter, et tu ne sais pas faire autre chose. Et en même temps, tu, tu sens l'incohérence, tu sens que même si l'extérieur a changé, tu as toujours ces réflexes instinctifs de, de bête, d'aller mordre. Et tu prends à peine soin de toi. Euh, donc en gros, si je le formule encore différemment, ça va être le troisième étage, enfin l'étage du dessous. Prendre soin de soi, c'est difficile pour toi parce que ça signifie euh, accepter le lien mère-fille que tu as eu accepter ces transmissions de femme en femme qu'il y a eu au fil des ans, des centaines d'années, des millénaires, et qui sont arrivées jusqu'à toi. Tu préfères aller regarder euh, ta... l'extérieur, donc les hommes, en ayant un rapport de non-confiance, donc conflictuel, plutôt que d'aller soigner ta manière d'être une femme. Et ta manière d'être une femme, Nadine on est sur quoi Ta manière d'être une femme, elle, elle est dans l'indiligence. C'est le mot qui me vient. L'indiligence, qu'est-ce que c'est C'est une méfiance que tu as vis-à-vis de, vis -vis de toi-même. Tu es dans une méfiance vis-à-vis -vis de toi-même, vis-à-vis de ce que c'est être une femme, vis-à-vis -vis des armes qu'ont les femmes pour répondre aux vicissitudes de la vie, les ressources qu'elles ont. Et donc les ressources que tu as en tant que femme, c'est comme si tu ne les connaissais pas vraiment parce que tu ne veux pas vraiment y avoir à faire. Tu ne veux pas vraiment y toucher. Comme si c'était euh, comme si c'était euh, des rats. Et voilà le fond de la problématique. C'est est-ce que toi, tu as, tu as les ressources familiales Parce que bah, voilà. Papa, maman, maman, avait une maman, papa avait une maman, qui avait une maman, et ça des deux côtés jusqu'à la nuit des temps, jusqu'au jusqu premier être humain qui a pu exister. Toi, tu poses de la méfiance dans ton expérience de femme, dans les ressources que tu aurais, parce qu'il y a la négation, il y a la décré décrédibilisation, tu as cristallisé quelque, quelque chose de l'ordre que ce n'est pas crédible d'être une femme. Comme si c'était moins puissant que d'être un homme. Donc, tu as le cul entre deux chaises. Tu en veux aux hommes. Tu as un rapport de non-confiance aux hommes parce qu'on ne t'a pas permis d'être une femme. Et en même temps, tu ne sais pas être une femme parce qu'il y a de la méfiance par rapport à ça, par rapport aux ressources d'être de ressources des femmes. Et par rapport à tout ce système que je suis en train de te décrire, on retombe sur la reconnaissance. On retombe, on retombe sur la reconnaissance de soi. Ça vibre de manière ténue, subtile, mais c'est bien là. De quelle manière est-ce que toi, tu te reconnais Est-ce que tu tu joues des rôles de manière plus ou moins automatique dans tes relations sociales ou alors est-ce que tu décides de reconnecter à ton élan créatif pour pouvoir jouer la note que tu veux vraiment jouer et qui correspond au chef d'orchestre intérieur que tu es